Bonjour bienvenue dans cette nouvelle démonstration bokeh où euh, je vais montrer comment lorsque j'ai par exemple un jeu de société euh, associer euh, les règles du jeu pour que l'abonné puisse télécharger les règles du jeu de, so de ce jeu en partant du principe que j'ai les versions numériques euh, des règles du jeu euh, de mes jeux de société. Alors l'idée c'est d'avoir dans cette notice euh, de jeu un autre onglet dans lequel j'aurai les règles du jeu et où je pourrai télécharger euh, la règle du jeu. Euh, pour cela, si on va regarder la configuration euh, de la page de notice, l'idée c'est d'avoir l'affichage du bloc ressources numériques dans un onglet, qu'on va appeler par exemple euh, règles du jeu, euh, voilà. Et de pouvoir ici associer euh, la règle du jeu via le lien créer un album. Alors avant ça, il y a quelques petites choses à préparer pour la première fois. L'idée c'est d'avoir déjà dans euh, ma bibliothèque numérique une collection de règles du jeu. Donc pour ça on va rajouter une catégorie, je vais l'appeler règles du jeu voilà et ensuite grâce au lien FRBR euh, d'emboquer via le menu notice euh, lié, je vais pouvoir gérer un type de relation entre notices donc je vais dans gérer les types de relations on va ajouter un type de relation on va l'appeler règle du jeu ça c'est le nom de la relation et on va dire que donc cette relation est un lien entre euh, une notice numérique qui sont les règles euh, du jeu du notice physique donc euh, on va dire libellé de l'objet a vers l'objet B, c'est euh, a pour règle euh, l'autre l'autre euh, la notice physique a pour règle le document numérique et le document numérique sont les règles du, du jeu euh, voilà. Et donc j'ai mon type de relation qui est déclaré. Toute cette préparation faite, euh, je peux créer mon album ici et dire voilà titre catalane règle du jeu que je vais mettre dans la catégorie hop règle du jeu. Je vais valider mon album pour qu'il puisse euh, s'afficher et côté frbr je vais dire euh, que cet album là sont les règles du jeu de la notice physique je valide mon album et donc du coup il est ici alors là j'ai mon album et ça veut pas dire qu'il est euh, que j'ai associé euh, le document euh, Ce album-là, je vais le retrouver évidemment dans mes collections, ici règles du jeu, voilà. Et si je le modifie, je peux évidemment enrichir mes, mes, euh, mes données. Et dans la liste des documents, je vais pouvoir associer les médias. Alors comme mes règles du jeu sont sous format de PDF, je vais leur ajouter ici. Ajouter un média, autre fichier, et je le télécharge. Point PDF. voilà. Euh, c'est un fichier de type pdf et euh, pour la visualisation je vais dire que le type de document donc un pdf c'est un peu comme un ebook, book un niveau numérique Hop. et je change ce type de document ce qui va permettre d'avoir un visualisateur euh, adapté à ce document là si je retourne dans ma notice je vais avoir donc les règles du jeu, avec la possibilité de télécharger les règles du jeu euh, catalanes. Merci d'avoir suivi cette démonstration, et à bientôt pour une nouvelle démonstration bouquée. Okay.